Bonjour, ici Céline et non pas Cyril Lignac, mais on va quand même parler cuisine aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à faire des maquis. Euh, vous allez voir que c'est très simple et que le plus compliqué, en fait, ça va être juste la cuisson du riz. Mais d'abord, on va commencer par ce qu'il vous faut pour faire des maquis. de prendre un verre pour doser la, le riz que vous allez utiliser tout simplement parce qu'en général je me sers d'un verre entier et ensuite ça vous aide à déterminer la, la, la quantité d'eau dont vous aurez besoin pour le riz donc si j'utilise un verre de riz je vais utiliser un verre d'eau et demi pour la cuisson du riz c'est un bon moyen de s'en rappeler le riz on va d'abord le nettoyer ça sert à enlever l'amidon et c'est ce qui sert aussi à le rendre plus accrochant pour le, la confection des maquis. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la cuisson du riz, se rappeler de la dose du riz. Donc là, comme j'ai mis un petit peu plus de riz que prévu, je vais mettre deux verres d'eau. Et j'en mets un petit peu à côté. Maintenant, il faut faire bouillir l'eau et ensuite il faudra que votre riz absorbe toute l'eau. On verra ça tout à l'heure. Pendant que le riz cuit, vous allez vous occuper des ingrédients frais et les préparer pour qu'ils soient prêts à être disposés pour les maquis. Pour le saumon, ce que je vous conseille de faire, c'est de le demander sans pot ou de l'acheter sans peau. Ça vous évite une étape fastidieuse de découpe. Et ensuite, vous allez le couper en petits tronçons. Chose importante aussi à savoir pour le saumon, comme vous allez le manger cru, euh, histoire de le rendre euh, complètement sécurisé. Mettez-le au congélateur euh, un jour ou deux, comme ça, ça tue les possibles bactéries ou virus. Et comme ça, quand vous le remettez au frigo, vous ne courez aucun risque. Quand l'eau commence à bouillir, vous pouvez mettre le riz Le riz va vous demander une attention soutenue. Il faut vérifier qu'il n'accroche pas la casserole et en même temps il faudra vérifier qu'il s'imbibe bien d'eau. Donc c'est l'étape entre guillemets la plus compliquée de la préparation des maquis. Pour le concombre, vous allez juste vous contenter de le couper en deux. Moi je vais l'évider parce que les pépins, c'est pas terrible, et après vous allez faire des lamelles dans le sens de la longueur. C'est la phase où le riz demande une petite surveillance supplémentaire, donc pendant que je surveille le riz, je vous présente Clara, mon assistante, qui va vous expliquer comment préparer l'avocat. a bu toute l'eau et qu'il est relativement collant et agglomérant on va rajouter un petit peu de vinaigre de riz pour accentuer encore l'aspect collant et pour pouvoir le travailler plus facilement tout à l'heure le, pour le dosage tout dépend de vos goûts si vous aimez le riz bien vinaigré donc dont on va sentir un petit goût un petit peu acide ou si au contraire vous vous en servez juste pour que ce soit pratique à modeler voilà moi j'hésite pas à être assez généreuse vous pouvez même en mettre un petit peu plus que ça je pense Là, c'est juste pour le rendre un peu plus agglomérant, voilà. Donc, n'hésitez pas après à bien remuer. Il faut bien que le vinaigre se répartisse partout. Alors, la première étape est terminée, puisque le riz, il faut attendre qu'il refroidisse. Les ingrédients frais sont prêts. Donc là, c'est le moment de prendre notre petite pause. Vous pouvez aller boire un thé, faire un sous de Regardez la dernière vidéo Louise et Michel, et on se retrouve pour la deuxième étape tout à l'heure. Maintenant, on va confectionner les makis. Donc, Vous allez avoir besoin de la petite feuille d'algue, mais attention, il ne faut pas se tromper de sens. Vous avez un sens qui va être lisse et brillant, c'est le sens extérieur, à l'intérieur c'est granuleux et ça accroche, c'est là où vous allez poser le riz, donc il faut bien poser la feuille d'algue avec l'aspect brillant en dessous. Ensuite, vous allez avoir un vol plein d'eau, pourquoi Tout simplement parce que quand vous allez Utilisez vos mains pour mettre le riz sur l'algue, que le grain de riz n'accroche pas aux mains. Donc, on humidifie un petit peu. Et ensuite, il n'y a plus qu'à étaler, en essayant d'être le plus homogène possible. Il va falloir bien laisser une petite bande sans riz. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi. Ça va nous permettre de refermer le maquis. À cette étape-là, si vous aimez bien, vous pouvez rajouter un petit peu de citron. Donc pas beaucoup parce qu'il ne faut pas non plus que vos maquis soient complètement détrempés de citron, mais un petit peu. Et un petit peu de graines de sésame. Donc ici c'est des graines de sésame classiques, vous avez aussi des graines de sésame wasabi si vous aimez bien avoir un petit peu de piquant en plus du croquant. Et enfin l'étape la plus simple du monde, on va mettre les ingrédients d'une certaine façon, on va tous les aligner. Et maintenant, il va falloir l'enrouler. Donc l'étape, pas forcément hyper évidente, mais moins difficile qu'on pense. Donc avec le petit tapis, on accompagne. Il faut bien que ça soit bien tassé et que ça déborde pas dans tous les sens. Voilà. Et ensuite, on accompagne. Une fois que votre rouleau est terminé, vous allez prendre un petit peu d'eau, humidifier la dernière bande. Comme ça, c'est ce qui va vous permettre de bien faire accrocher la feuille d'algue pour que votre maquille ne se déroule pas tout à l'heure. Une fois que vous êtes là, vous pouvez même reprendre un tout petit peu d'eau pour bien coller la feuille d'algue. Et voilà, votre rouleau de maquille est prêt. Vous n'avez plus qu'à le découper en tranches. Et on a fait le plus dur. La dernière étape, c'est la plus facile, c'est de préparer, bah de couper les maquilles. Vous aurez encore besoin du petit bol d'eau parce que sinon, votre couteau, la lame, va accrocher. Donc pour couper plus facilement, il faut bien tremper le couteau avant. Et après, c'est un jeu d'enfant. Vos maquis sont prêts. Le vendredi, c'est maquis